La première étape, c'est la signature du contrat de réservation. Tu réserves l'appart que tu as choisi sur plan. Même si on n'a pas vu le logement, le vendeur nous a vraiment aidé à nous projeter. Il nous a montré des plans 3D, des maquettes, pour nous rendre compte des volumes. Et puis après avoir signé, tu as toujours un délai de réflexion, au cas où. Mais nous, on n'a pas eu beaucoup de doutes.